Merci Otef qui offre un abonnement à Mario Time du 68. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. On est bientôt aux 50 abonnements euh, journaliers. Si on arrive à 50, c'est chouette en vrai. Le planning de la semaine. Comme, enfin, pas comme d'hab en vrai. Parce qu'en ce moment, je travaille un peu plus. Donc euh, demain, je recommence le matin. En gros, euh, je fais plus. Je fais je genre 8 heures de live à peu près, un truc comme ça. Là j'ai commencé à 10h30 ce matin, jusqu'à peut-être 9h, quelque chose comme ça, 18h30, 19h, je fais encore deux games. Et... Euh... Et euh... Ouais, demain, pareil, je vais commencer à 10h du mat. Mercredi 14h, jeudi 10h, vendredi 14h. Ah, les champs de bataille, ils offrent une étude fascinante de la magie en situation de combat. Merci Wedru pour le Prime Merci à Fluchi du 57 qui offre un à HVBK1997 Merci infiniment, vous êtes gentil. merci beaucoup Donc euh, ouais, cette semaine Il y a beaucoup de BG et évidemment vendredi soir à partir de 18h, le jeu d'horreur On continue Alien Isolation On continue d'isoler l'Alien Je euh, suis pas mal dans le jeu J'ai bien avancé hein. Il faut juste que j'arrive à passer parce qu'il y a l'alien qui me bloque le passage. Et si je passe en force, bah, il me dévore le cœur. <rire> Donc c'est un peu technique. Mais en vrai, je pense que je peux le finir ce jeu. Je suis arrivé à surmonter ma peur de l'alien. Maintenant, il faut que j'arrive à bah, être performant et technique, quoi. Merci Flochik, enfin à Slon Slovak, Slo -Svak. Merci beaucoup, c'est gentil merci. Merci à toi. Euh, que dire d'autre Donc oui, je vous invite évidemment à vous abonner. Hein. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Sachant que vous avez Amazon Prime. Enfin, là, beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et après, il y a toujours l'offre d'EloFresh qui, qui fonctionne. Encore deux semaines, un peu moins de deux semaines. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Je vous mets le lien dans le chat. Hyper, hyper, hyper, hyper rentable financièrement parlant. Vous allez économiser de l'argent en passant par HelloFresh. Même si vous ne cuisinez pas les ingrédients qu'on vous envoie, juste en termes de produits bruts, vous payez moins cher que si vous faites les courses. Je vous invite vraiment à le faire. Remets le lien, ouais je vous le remets euh, point de... ben, vous faites point d'exclamation HelloFresh. Vraiment, sincèrement, euh, c'est hyper rentable, c'est hyper intéressant. Moi, tous les gens autour de moi, ils y ils, ils, ils sont mis. Ils y ils, ils, ils, ils se. Ils sont. J'arrive pas à le dire. Ils y sont. Ils se sont. Ils se ils sont tous suicidés. <rire> c'est plus facile à dire en vrai. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Là, il est tard. Et en vrai, cette game est un peu technique. Ah, zut. Ils y sont, ils s'y sont mis, voilà. La roue ou les golds La roue en vrai c'est cool. Uiter hein. l'aimau pirate ça va vite. Hein. Vous avez quoi Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. LM ou pirate En vrai, j'ai joué beaucoup d'LM ce tour-ci. Jouer 8 LM ou pirate On va prendre Chambellan. Il est plus gros que la savana, non Ouais, je vais pas geler ça. Bah, l'idée c'était d'essayer d'avoir de, l'ogre en triple. Franchement, je l'aurais gelé même euh, sur le tour 3, mais bon, là, je laisse tomber. Ils s'y sont mis. Ouais, ils s'y sont mis, mais. Moi j'ai des problèmes pour parler. Comme Tarzan. En vrai il y a des pirates mais bon. Ah, 17. L'autre elle est 6-5. Ah oh, c'est mieux ça, parce que elle elle continue à se stater chaque tour Là vous avez les easy durs ou pas <rire> Normalement ça doit vous faire des petites choses dans votre corps. A une idée, une idée de quand le session, la session Fortnite dès qu'on arrive au sub-goal. Rien ne nous dit que ce sera fait ce mois-ci, mais il y a des chances en vrai. Et euh, de toute façon, je, là, pour le stream Fortnite, je vous tiendrai au courant. Là, je l'annoncerai même sur YouTube. Autant le stream d'horreur, j'ai surtout parlé, euh, voilà, c'était plus notre délire entre nous. Autant euh, si j'arrive à, à faire un stream Fortnite, euh, j'en parle sur YouTube. Euh, je me fais pas, je me fais pas du mal euh, sans qu'il euh, y ait des gens qui regardent. Enfin, comment dire ce sera suffisamment douloureux pour moi pour que je puisse le partager avec les autres. Les jeux d'horreur, ouais, tous les vendredis soirs, j'en fais un en fait. Enfin, je, je continue. J'aime bien le jeu en fait, il est pas mal. Bon travail. Continuez sur votre lancée. On bah, va bah, pas. Par contre, je pense pas que je l'ai amalgamé. Merci StixU93. Merci beaucoup. Merci pour le Prime, tu es le 48e abonné de la journée. Merci d'exister. Est-ce que j'aime bien la licence alien. Bah, J'aimais bien les films, mais moi j'aime pas trop les films d'horreur. Donc euh, j'aime bien parce que c'est horreur, mais en même temps il y a, y a le, tout le côté euh, science-fiction qui est quand même très agréable. Mais j'aime pas les films d'horreur, mais quand il y a de la science-fiction j'aime bien. Et donc Alien j'aime bien. Après Prometheus euh, j'ai adoré moi le film Prometheus. Prometheus est vraiment cool, hein. la musique est incroyable. Hein. En fait la musique elle est vraiment incroyable. Après le film en soi il est bien mais la musique juste elle fait que le, le film c'est une dinguerie quoi Visez les trolls Oh non ah, il se... La roue la roue, oh, C'est quoi ça déjà Oh Oh Oh Oh Oh, oh. C'est la caille hein En vrai ça c'est pas nul Non ça c'est pas nul Je peux le geler pour le triplet j'achète les deux et, tu, et je me dis tant pis en vrai je peux acheter les deux et me dire tant pis hein. alors c'est pas interdit de faire cela j'achète les trois et puis je tant pis Je vois ce que Par contre, je booste crépitant ou, ou LM Il n'y a pas mecha donc c'est possible que ça ce soit meilleur. je vais faire ça, ça me parle bien. La roue elle était bizarre là, c'est pas incroyable ce truc. Un d'attaque plus la carte en plus. En vrai, la carte en plus, je m'en moque, je crois, non Ouais, non, en vrai, ça peut être pas si mal. C'est un des rares à avoir aimé Prometheus. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible parce que. Ouais, le film, il a pas eu. Il a pas eu bonne presse. Et. Peut-être que je me suis plus attaché au film. Je pense que si je le revois maintenant en connaissant la musique, c'est possible que j'apprécie moins. Après, l'univers est beau quand même. Ouais, je sais pas, il y a vraiment un lore qui est. Qui est vraiment magnifique quoi. Plus que dans Alien je trouve. Bon, c'est pas le même registre de film films après. Alien c'est un peu plus horreur quand même mais... Je sors pas trop mal, oh Salut ma belle Pas manger Pas manger Pas manger Mais bon Un non, est mangé Miam miam miam miam miam Oh non les Peggy Adieu Peggy Bon après ça a staté hein. Moi, je peux même up ça a tellement staté. plein de rôle ça c'est pas mal hein. je pense que je vais virer mon amalgame franchement il a rien à faire là après il peut prendre poison ouais non c'est ça qui vire en vrai. faut acheter ça d'abord parce que sinon il n'y aura pas de carte en plus après, est-ce que j'ai vraiment envie de tripler un chevalier d'Oirsut C'est une bonne carte. Hein. Surtout si elle prend plus 3, plus 3 au prochain tour. Ah, mais je peux pas geler ça. Sinon... Ouais, non, je vais laisser comme ça. Ah oh non, ça a mangué Mangué, mangué, mangué Ça monsieur Non Bah c'est que plus un plus un, c'est un peu triste bah c'est pas grave J'ai presque 7k7 de cotes. tu me conseilles quoi pour être meilleur qu'au Bah tu deviens belge, tu changes de nationalité Tu seras quand même sensiblement plus mauvais mais tu seras un peu plus proche de lui Oh la roue La roue Pas manger Plus 3 plus 3 c'est pas mal Ou alors les sorts Ouais ah, manger c'est cool en vrai La roue Qu'est-ce que c'est que ça C'est le doré ça Oh le plus 3 plus 3 I know it I know it C'est un monstre, un hein, gars. Le virer, lui, je crois. Ou alors, c'est lui qui vire. Son bâton Je vous avais ordonné de prendre son... En fait, j'achète pas ces truc pour garder ça, je crois. Voilà, ah je fais un truc de fou là. C'est ok hein J'ai un peu bugué parce qu'à la base j'étais parti sur tout virer Mais à un moment je me suis dit je vais pas virer une pipe quand même Le truc il est 29-25 Je vais pas virer une 29-25 juste pour acheter un mini raxis 6 Et finalement j'ai aussi envie de le tripler donc Mais j'étais parti pour le truc et finalement J'ai acheté la petite goutte Belle référence à Saruman. Voilà, je voulais être Saruman quand j'étais petit. Mais j'étais beaucoup trop gentil. Donc je suis devenu Frodon. La roue Plus 3, plus 3. Et ça shuffle. C'est pas forcément une bonne chose. Waouh. Ça c'est trop nul en vrai. Par contre ça a pas triplé mon truc. Ah fait chier. Peu yep, hein. On va les virer. Il hein. y a un spot je crois où, où genre juste pour un tour. J'en ai acheté un. Et je gèle l'autre, on sait jamais. Franchement, si je le triple, je l'achète. Hein. S'il y a un triple, ça reste cool en plus avec lui, avec lui. Normalement, la pipe, je la garde. On est tour 10. On a un board qui est OK. Qui est pas incroyable. faut faire attention parce qu'on a pas mal up. Hein. Là, je, je fais le mariole et tout et je fais que de monter. Mais... En, en termes de taverne Mais on n'a pas un board qui est dingue Mais en vrai vu qu'on est à 44 Je pense que c'est ok de jouer dans la taverne 6 Genre on pourrait C'est pareil Je pense qu'il y a des choses sympas hein. On verra Vous êtes en tête. Dans la poche. Je crois qu'on est devant Ouais mais Ça c'est vraiment incroyable euh, Par contre j'ai toujours des mauvais trucs Ouais Flucci dans le chat il est un peu vulgaire mais c'est parce qu'il a pas fait l'amour à une femme. Et il le souhaite de tout cœur. Et un jour il y arrivera hein, je pense. Parce que là il est un peu jeune mais quand il commencera à travailler il aura de l'argent. On va faire l'amour de manière rémunérée. Et là il sera plus vulgaire. Et là ce sera un grand, un grand bonhomme. Ok. La roue. Pas manger. Pas manger. Encore que. Non pas manger. Qu'est-ce que c'est que ça Je pense que c'est pas mal, quand même. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est embêtant d'avoir ça. C'est vrai. peux hein. pas le dire, quand même. Je <rire> pense oh, pas, moi. Après je peux en jouer qu'une hein. Ah, c'est cool aussi mais bon. Ah, Normalement euh, faut, faut choisir. New ah, Ça c'est bien ça. Je vais juste en jouer une je crois. Je peux pas l'acheter non mais faut, faut que ça rechauffe et que lui il prenne de la stade d'un mini rag au pire je vire mini rag mais bon ça m'ennuie un peu le goût de la Tra, ce chambellant c'est le problème de yog c'est que tu boostes une carte finalement qui n'apporte plus grand chose au combat mais elle est 32-28 donc c'est très difficile de la virer Voyons si vous parvenez à rester en tête. Ok je suis devant. Oh la tempête. Bon je l'ai en trip. Je crois que je vais virer le chambellan. Après le chambellan il est vachement bien en vrai avec les... toutes les tempêtes. Peut-être faut virer ça. Ah non. Bon alors on vire la pipe. En vrai la pipe est moins fort que le chambellan. Mais la pipe elle, elle améliore les mantides. Je ne sais pas, je sais pas. pas Oh bizarre il est mort et.. Ah ouais mais lui il était pas dans le game. Pas manger, pas manger. Oh, ça c'est une carte dorée non Ah non c'est les prix. Découvre un, un taverne 6. Vol toutes les. Ouh. Oh lolo, oh, oh. Après, il y a Murloc, ça sert à rien de jouer garde je crois, dans un, dans un lobby Murloc. L'expérience, expérience, hein. Comme Là il ouais, mais... en fait, faut virer lui maintenant. Ah, mais il va être trop strong. Oh, oh vous passez à la tête supérieure. Okay. Oh oh, vous passez à la vitesse supérieure Le fléau des mers. la terreur des C'est trop. En fait, quand c'est trop, c'est pico Donc, à un moment, euh, c'est beaucoup trop. Le premier était jouable, genre, genre c'est un tour, Non, oh non. Ah Nomi c'est faible hein. Là je joue pas vraiment d'LM hein. Les LM c'est juste pour les mini rags. Hein. Et encore Mira il commence à m'ennuyer Il hein. faut vraiment que j'arrive à le triple Le chambelan je peux pas Parce qu'il est trop trop fort avec le, le Hirsute ah, Mario Moi je laisse en Mario là non 20 La roue. Oh, oh. Je veux pas manger. Je veux pas manger. Qu'est-ce que c'est que ça Oh waouh, il est énorme mon chambellan. Oh il est énorme mon chambellan. Attends mais pourquoi il est 64 64 Qu'est-ce qui s'est passé J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh, ça shuffle! Ouais, c'est pas grave, hein. je vais aller à le, je le jean, hein Ah merde, mais en fait, ça a enlevé les stats de mon chambellan, toi! Ouais, je veux le garder, le chambellan. Ouais, bah, je la garde, hein. Ah, zut, et flûte et pommes de terre. Ouais, là, je suis en train de tomber dans une cafetière, ça m'ennuie. Ouais, au moins, elle, elle, elle a plus de puissance, ouais. Alors man It's a me pas non plus. une pour le dérangement. Ça va Énorme lui, hein. Énorme. Énorme house. La corde est déjà là, ouais, mais j'ai pas le temps hein. Pas le temps de jouer à ce jeu. <rire> Faut le buter lui parce qu'on le revoit plus sinon. Hein. BAM! Fallait le buter, on le revoyait plus sinon. C'est Ben en plus lui. It's Ben. Ok. Ok, là on peut manger. Qu'est-ce que c'est que ça Ouais, ah, mais ça on s'en moque, je crois. Ça fait pas tant de stats en vrai. Il reste qui Il reste euh, Mario Bête et pirate. En vrai, bête et pirate, il a pas de Murloc chez eux. Hein. Est-ce qu'on part par hangar Non, mais en vrai, il a rien à virer dans ce board, à part lui. C'est une sacrée armée que vous formez là. C'est moi, ça va faire de gros dégâts. Allez-y, engagez une de ces recrues. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout Faites attention. Il est caché le troisième mini-reg. Ouais, bon, on va finir par le trouver. Hein. Après, là, on a une place dispo. J'espère que le, le Yog il fasse n'importe quoi à un moment et qu'il switch. Oh, fallait pas le jouer, je suis bête. Oh non, fiche, fallait pas le jouer. Vous savez pourquoi Parce que si jamais ça switch, et que genre lui il récupère les, les stats de, du rafleur, oh, fallait pas le jouer. Fallait pas le jouer. Vous voyez là, il y a trop de... J'ai 8 heures de stream. Hein. J'ai plus la lucidité de penser à des petites conneries comme ça. En plus, j'ai fait le con pendant cette game, mais... amusé à la galerie, comme dit ma mamie. Ah non, faut pas que ça cheveu. <rire> <rire> manger, manger. Miam, miam, miam. Ah ok, ok, c'est nul, mais... C'est pas au moins... Ouais. Bon, ça n'a pas mangé. C'est vraiment fort avec le Chambellanto. J'ai peur. Engagez une de ces recrues. <rire> Elles sont énormes, les cartes, mais en vrai, on s'en fout totalement. Elles sont belles. Hein. On mettra leur fusionner trois. Ils sont gros les appens. Hein. C'est le la, la tête! tête. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Qui que vous de petit Je sais pas si c'est bien Zap contre Pirate, mais en vrai, si c'est combo Pirate, il faudra Zap. Je vais même geler. Pour être sûr de tripler Zap si jamais c'est un combo Pirate. Par contre, si c'est pas un combo Pirate. Normalement, en stat, on va se faire éventrer, mais. Oh, vamos. Oh, c'est pas un combo, par contre. Euh... Le zap first là, il, il est gourmand. Là. Allez, on a un shot. De toute façon, on a fait que donc on va gagner là. Non Non On est mort. Je crois qu'on a perdu contre lui. Mangez, mangez, mangez. Et je pense qu'on qu est mort. On ne peut pas gagner. Ouais, ouais, ouais. Bah... Goutte-goutte, hein. Il nous faut des mantis. Il faut que des mounted en fait. Ouais, bon, ouais, ça peut se cam, mais. Y a le truc qui casse les Boubou Divins qui est pas mal aussi Ouais c'est fini hein. Ouais il faut une goule c'est ça Ce que je cherche Oh là, ça peut scam, hein. ça peut ramener un Leroy, un beau adoré. Oh waouh! Wow. Je joue toujours mon 18, ça c'est sick. Ça fait deux fois. Hein. Là c'est mort. Ah, je suis pas loin. Hein. Ouais, GG. Après, il va pas me tuer, il reste un combat. Il reste un combat. Ouais je jouais quand même. C'est pas mal 20% hein. c'est une chance sur 5 Tout à l'heure je jouais une chance sur euh, 4, un truc comme ça, une chance sur 3. Ouais ça va forcément être de moins en moins mais. J'essaye de le scamboa. Oh ça dépendra de ça ouais. Ah ça a mangé. Ça fait des monstres en vrai. Je pense pas que ça suffise, mais c'est rigolo. Ah, il faut une deuxième mounted ou un Leroy. Leroy est très bien aussi. Héro est, est, est très bien aussi. C'est cool en vrai. C'est tellement de pièces. Bon, ça, ça, ça existe. Ah ça, ça peut donner mounted hein. La des oh, ça va faire des la des ah merde, je peux pas l'acheter putain. J'ai mal compté. Pff. Ah je garde ça pour scam à la fin. Ah, j'ai mal compté. <rire> Trop bêta. Ouais, mais vous voyez, j'ai toujours mon petit pourcentage. Hein, franchement, hein. c'était sûr. Hein. Ça a fait que baisser, mais ça, c'est pas mal. C'est pour ça que ça. Ah, ça, c'est quoi A gauche, à gauche, tape à gauche. Yes! Yes! Yes! Yes! À un moment, 40% plus 30% plus, je sais pas, ça fait 100. Hein. Je suis désolé, hein. c'est les maths. Hein.